Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, la situation épidémiologique relative à l'épidémie au coronavirus se dégrade notablement depuis quelques jours, à l'échelle nationale en général, à l'échelle régionale et locale en particulier. Cette dégradation correspond à un taux de reproduction du virus qui estime le nombre de personnes que contamine un individu porteur du virus supérieur à 1 et conséquemment à une progression exponentielle de l'épidémie. A l'inverse de la situation qui prévalait au printemps dernier, le flux aujourd'hui enregistré semble toucher plus largement l'ensemble des classes d'âge. Plusieurs étudiantes et étudiants de l'établissement nous ont ainsi signalé avoir été dépistés très récemment positifs au coronavirus, sans conséquences sévères fort heureusement à cet instant. Il est également manifestement caractérisé par une plus grande proportion de cas symptomatiques, et il se distingue toujours, malheureusement, par des pathologies aggravées chez certains patients. Dans ce contexte, je souhaiterais ici vous rappeler toute l'importance qu'il y a à respecter très rigoureusement l'ensemble des dispositions sanitaires en vigueur dans l'établissement. Elles sont contraignantes, assurément, mais elles visent à nous protéger individuellement et collectivement, c'est-à-dire à protéger aussi les autres. Un Conseil de défense s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du Président de la République. Nous déclinerons très rapidement au sein de l'établissement les dispositions nouvelles qui s'imposeront à nous. Si les dispositions sanitaires s'imposent à tout un chacun au sein de l'UTBM, elles ne disparaissent pas une fois passée la porte de l'établissement. La distanciation physique, l'hygiène très régulière des mains, le port d'un masque à de nombreuses occasions sont une fois encore à même de limiter la propagation du virus et ses conséquences individuelles et collectives. Je ne puis donc que vous encourager à prendre grand soin de vous, des vôtres et de vos amis. Dans ce contexte, je souhaiterais également vous rappeler ici la posture à adopter si vous étiez déclaré positive ou positif à l'issue d'un test de dépistage, ou si des symptômes caractéristiques de la COVID-19 se déclaraient. Ces éléments sont décrits dans les mesures sanitaires et de sécurité relatives à l'activité sur site des personnels de l'établissement, des personnels hébergés et des étudiants qui vous ont été adressés et qui sont consultables à tout instant sur le site internet de l'UTBM à l'adresse s'affichant actuellement à l'écran. Tout d'abord, les étudiantes, les étudiants ou les personnels concernés ne doivent venir sur site et doivent s'isoler. Ensuite, les personnes concernées doivent, en cas de symptômes et si cela n'est déjà fait, contacter immédiatement leur médecin traitant. Enfin, les étudiantes ou étudiants concernés doivent informer au plus tôt et en parallèle et le service médical de l'établissement, à l'adresse mail s'affichant actuellement à l'écran, et là où le responsable de votre formation Quant aux membres du personnel, c'est le service des ressources humaines de l'établissement qu'il convient d'informer. Une note rappelant les dispositions aujourd'hui en vigueur dans la fonction publique vous sera par ailleurs très prochainement diffusée et adressée. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, ce message ne se veut en rien un message alarmiste, mais un message rappelant la très grande rigueur qui doit être la nôtre quotidiennement au regard de la situation épidémiologique actuelle. Le respect des gestes barrières et des mesures de précaution au sein de l'établissement, mais également à l'extérieur, sont les seuls à même de permettre, une fois encore, de nous protéger individuellement et collectivement. Je vous en remercie vivement par ailleurs. Je vous tiendrai régulièrement informé, comme je l'ai fait jusqu'à présent, des évolutions nécessaires de notre dispositif et de la situation au sein de l'établissement. Et que vive l'UTBM